Eh bien bonjour à tous, merci de venir passer les 15 prochaines minutes avec moi pour parler de OpenAPI. Donc nous on y est passé, on utilise maintenant OpenAPI pour décrire notre API et l'idée de ce talk c'est de vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire, du coup aussi les outils qui nous plaisent et puis comme ça, ça vous donnera peut-être envie de l'utiliser aussi. Donc d'abord je me présente, Donc, je m'appelle Jérémy, je suis développeur Java et je travaille pour Unblue, une société suisse on fait des outils de communication et de collaboration. Donc là, on voit tout simplement notre, notre outil de messagerie, une sorte de chat, rien de particulier, mais en fait, on peut l'installer chez les banques et les assurances nos clients. Et du coup, ça leur permet d'être en conformité par rapport à la réglementation, puisqu'il y a beaucoup d'informations personnelles et euh, confidentielles qui circulent sur ce genre de messagerie et du coup, elles veulent avoir le contrôle de, des messages échangés. Un autre point intéressant qu'on propose, c'est ce système de co-navigation. Donc euh, en fait, ça va permettre euh, aux clients de la banque et à l'agent qui le, le conseille de partager la page web du visiteur sans qu'il n'y ait rien installé et sans que ce soit tout l'ordinateur qui soit transféré, c'est juste la page qui est instrumentée avec notre outil. On a différentes technologies pour faire ça et là du coup j'ai instrumenté celle de VoxDays, donc si eux ils voulaient avoir un call center avec des agents pour conseiller les talks, ils pourraient bien sûr utiliser notre outil. Et donc c'est vrai qu'on est plutôt actif dans le milieu bancaire assurance, mais si vous avez des idées, et des use cases euh, dans vos projets, euh, vous pouvez venir me voir, ça m'intéresse parce que je pense que on peut travailler d'autres verticales que simplement euh, la banque et l'assurance. Donc j'en reviens à comment on a utilisé OpenAPI. Et donc moi je suis arrivé dans la société il y a un an, un an et demi, et à ce moment-là, en fait, pour notre API, on pouvait produire un, un fichier JSON qui décrivait l'application, à partir de ce fichier, on avait aussi la possibilité de générer une page html euh, qui listait toutes les opérations possibles avec notre API. Donc à l'époque, l'API n'était pas encore très développée, c'était surtout euh, toutes les méthodes de back-office, donc surtout du CRUD, euh, où on va venir mettre à jour des équipes, des utilisateurs, et ainsi de suite. Là, bien sûr, on continue à la développer. et L'idée, c'est qu'avec notre API, on puisse aussi interagir avec notre outil de messagerie. Et ça, c'est des, des pièces qu'on est en train d'ajouter. Mais donc, on avait cette, cette API, euh, on va dire, de taille moyenne. Et euh, en fait, on voulait la faire évoluer, on voulait euh, travailler sur une version 2 de notre API et on voulait aussi détecter, quand que, on voulait détecter les breaking changes, donc euh, les, les points qui cassent la, les use case chez nos clients. Et pour ça, on s'est dit, bah, plutôt que de continuer à travailler notre outil perso, pourquoi pas regarder OpenAPI donc, Moi, je n'étais pas trop dans le milieu des API et je ne m'étais jamais trop intéressé. Et, en fait, OpenAPI c'est assez simple et c'est l'idée que, en fait existe depuis la nuit des temps quand il y a un client et un serveur qui veulent se parler. C'est simplement d'avoir un contrat dans lequel on va euh, spécifier ce que le client peut appeler et ce que le serveur doit retourner. Il n'y a rien de nouveau euh, si vous avez fait des web services dans le temps, euh, il y avait ça aussi. Euh, l'idée c'est que, alors juste je fais un tout petit euh, point sur Swagger. En fait Swagger et OpenAPI c'est la même chose. Euh, parce que le projet Swagger a été donné à la fondation Linux, mais ils n'ont pas donné la marque, donc en fait le projet s'est renommé, il y a d'autres entreprises qui sont venues y participer, et euh, donc maintenant on parle plus de Open API pour tout ce qui va être la spécification et ce que, la manière de décrire l'API, et puis Swagger s'est resté, mais c'est plus les outils et une implémentation possible d'OpenAPI. Et donc, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser à OpenAPI, je me suis rendu compte que c'était partout. C'est-à-dire que là, c'est un exemple de Jira, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais là, nous, en l'utilisant, tout à coup, on s'est rendu compte, tiens, ils ont une spec OpenAPI. Pareil, OpenShift, donc l'orchestrateur, nous, on l'utilise quand on ne fait pas du, du Kubernetes chez nos clients. Et là, pareil, pour parler à l'orchestrateur, il y a une API. L'API, ils ont un fichier de, de description de leur API. Je regardais cette vidéo du Brest camp et là on a Nicolas Delof qui nous parle de, de Jenkins et Docker, et en plein milieu du talk, il explique aussi qu'il s'est servi de la spécification OpenAPI pour parler à, à l'API du, du démon Docker. Donc, en fait, euh, c'est assez simple, ce qu'il y a dans une spécification euh, OpenAPI, et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près lisible. C'est du JSON ou du YAML, et du coup, on va même pouvoir la regarder euh, comme ça, euh, sans aucun autre outil. Je ne vais pas détailler chaque section, on va se concentrer sur les parties les plus importantes. Donc, si on prend cet exemple, là, il s'agit tout simplement de retourner dans une application de to-do une tâche, un, un ID précis, et donc ça, ça va être documenté dans la section path, avec toutes les informations, enfin tous les endpoints vont être décrits. Donc ici on voit là 1 qui est à cette URL, on va avoir la méthode HTTP, donc ici c'est du get, et puis pour cette opération on va avoir bah, tous les paramètres, tous les paramètres euh, qui permettent de l'appeler. Si on était sur une méthode euh, post ou n'importe quelle autre méthode, on pourrait avoir un request body, euh, qui du coup là n'est pas présent, et puis on va avoir euh, un certain nombre de réponses possibles. Donc là, au niveau du paramètre, eh ben, comme j'en ai un même dans le, dans le chemin de mon endpoint, il va falloir que je le décrive. Euh, on pourrait bien sûr avoir aussi des query paramètres, et puis euh, voilà, tout, tout un tas de, de choses qu'on peut accepter en entrée. En sortie, là, ce qui est intéressant, donc, on va renvoyer une réponse de 100, et en fait, on va renvoyer un objet euh, encodé en JSON, et ce qui est intéressant, c'est que là, on a pas une description, mais une référence vers une autre partie de la spec. Donc pour ça, on change de section. Et en fait, ici, on va retrouver notre objet todo qui va être décrit. Et en fait, pour qu'on fait ça, c'est pour ne pas se répéter, puisqu'on imagine que là, ce back-end, il va peut-être accepter aussi des mises à jour et réutiliser cet objet à plusieurs endroits. Et du coup, euh, de le spécifier comme ça, euh, traditionnellement en bas, ça permet de le réutiliser à plusieurs endroits de la spec. Du coup on passe sur les premiers outils quand on s'intéresse à cet écosystème et on tombe sur Swagger UI qui lui fait une, un rendu on va dire lisible ou HTML de, euh, de la spécification et en particulier si on s'intéresse au endpoint que je viens de montrer. Voilà sa représentation dans Swagger UI, donc on retrouve les mêmes éléments, mais présentés de manière un peu plus graphique. Il y a même un bouton pour euh, euh, exécuter l'appel directement, donc ça permet aussi parfois de, de tester directement depuis Swagger UI. Il y a un éditeur en ligne, donc c'est toujours aussi proposé par Swagger. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'à gauche, on peut éditer, et à droite, on a le rendu en direct, qui se met à jour. Du coup, si on travaille, si on veut modifier des choses, ça va permettre de ça va permettre de tout de suite voir euh, ce qu'on est en train de changer. Tout autre chose, euh, là un plugin pour Eclipse euh, qui du coup s'installe et moi j'aime bien l'utiliser parce qu'il y a un peu plus de fonctions qu'on attend d'un IDE, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer, on va pouvoir euh, faire des petits refactors, renommer les choses et et du coup, euh, du coup on est un petit peu plus euh, proche de, de ce qu'on aime faire quand on, quand on fait du code. Par contre là par défaut il n'y a, a pas de preview donc euh, en fait il euh, faut un peu jongler avec différents outils. Mais ce qui est intéressant avec euh, cette, ce plugin c'est aussi de montrer que ça vient pas du tout de la même équipe, ça vient pas du tout de la même entreprise et donc en fait euh, OpenAPI c'est bien un standard et il y a différentes euh, entreprises qui proposent des outils autour de, de ce standard. Je passe à la démo, donc euh, je me suis dit qu'il fallait une petite démo rapide, quand même, histoire de voir ce qu'on peut faire. Et pour ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont été voir Emmanuel Bernard hier, mais il a montré euh, un petit projet Quarkus qu'ils ont, où ils ont réimplémenté un back-end pour cette application de to-do qui existe, qu'on peut trouver sur le web. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, on va générer la spec OpenAPI de, de ce back-end. Donc ça, c'est l'application telle qu'elle existe dans son exemple, que j'ai simplement pris dans leur repository. Et nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter un module complémentaire qui vient de Eclipse MicroProfile, qui va permettre de générer la spécification OpenAPI à partir de, de, des endpoints qui sont définis au niveau de, des modules JAX-RS utilisés dans, dans JavaI ou I maintenant. Et puis de là, on pourra l'importer dans Postman, qui est un client qui permet de faire des, des essais. Et puis, on va pouvoir générer du code, donc pourquoi pas générer un autre client en Java. Donc, pour ça, on va redémarrer Quarkus ici. J'ai préparé la commande, donc là, je suis dans le projet Quarkus. Je fais la même chose qu'il a fait hier et je lance euh, mon Quarkus. Et si je me déplace ici, donc là, c'était déjà chargé, mais maintenant, je redéplace. Et donc, euh, j'ai mon application avec mon back-end qui, qui fonctionne. Donc, je peux ajouter une euh, tâche et puis je peux en marquer certaines comme euh, complétées. Donc euh, voilà, ça c'est l'application telle qu'elle existe. Et donc maintenant on va ajouter l'application, le, le module OpenAPI. Donc pour ça une commande, là par contre il faut couper euh, Quarkus. Il y a une euh, petite euh, commande qui dit add extension qui va bien, qui dit je veux l'extension OpenAPI, il l'ajoute là, il me met la petite marque et puis je redémarre. Et maintenant je vais pouvoir en plus de l'application ici sur le endpoint euh, OpenAPI appeler la spécification. Et j'ai mon YAML qui arrive. Une autre chose que Quarkus propose aussi par défaut, c'est qu'ils ont aussi le Swagger UI qui est installé dans le mode développement. Donc là, maintenant, je peux aussi avoir le Swagger UI qui correspond à la spec de mon application. Et on, comme on peut le voir, là, c'est un peu vide pour l'instant. Et en fait, c'est parce que là, on a juste les informations de JaxRS qui se sont transformées en une spécification OpenAPI. Pour la documenter et ajouter un peu de contexte, il y a deux méthodes, soit on travaille avec la spécification telle qu'on l'a reçue et on peut l'intégrer dans le projet Quarkus et du coup il fait un merge des deux, ou alors on peut aussi travailler avec des annotations. Alors il y a un peu deux chapelles, euh, là dans la démo j'ai décidé de prendre la version avec les annotations, j'ai un peu triché parce que je l'ai préparé à l'avance, donc il suffit que je me mette ici dans mon, historie, dans mon, dans mon historique de Git, et donc ce qu'on voit là, sans qu'on entre dans les détails, mais ce que j'ai ajouté à leur code, c'est juste les annotations qui viennent du projet Eclipse MicroProfile, et dans lequel je vais avoir euh, de la description et puis un peu plus d'informations. Si je retourne, en fait j'ai même pas besoin de, re de redémarrer Quarkus, ça ça marche autom automatiquement, si je retourne ici sur le Endpoint Swagger UI, ça y est, voilà j'ai ma documentation qui arrive, et c'est un petit peu plus lisible. Donc euh, je peux aussi retourner dans Postman, ici j'avais ma spécification, je peux la rappeler, on voit qu'il y a un peu plus d'informations aussi, et ce qui est intéressant c'est que je peux l'importer là, je dis je veux l'importer, et ici sur la gauche on voit qu'on a des nouvelles collections, avec notamment la méthode qui récupère la liste de tous les to-do, donc elle est là, et je peux l'exécuter, et maintenant on voit que j'ai les, les différentes tâches euh, qui sont retournées par le back-end. Il nous reste à générer un petit client Java, alors pour ça on utilise un autre euh, outil qui est euh, OpenAPI Generator. Je le lance, il me crée un petit fichier, un petit projet Java que je peux importer dans mon IDE par ici. J'importe ça sous forme de projet Maven, voilà, et donc OpenAPI Generator, là il m'a créé un fichier de test que je vais ouvrir, qui va nous permettre de tester, il met une petite annotation ignore qu'il faut enlever, et si je cherche la même méthode, donc il y en a une qui est getAll, et qu'on va juste faire un out là, de, de l'objet qui est appelé. J'exécute ce test, et donc euh, le test va être vert, puisqu'il n'y a pas d'assertion ni rien du tout, mais par contre j'ai mis un out donc on voit ici qu'il a retourné, maintenant plus le json, mais le json parsé dans des classes Java qui ont été générées. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors ça c'est un slide juste pour redonner les points clés d'OpenAPI API Generator. Si vous connaissiez Swagger Codegen, en fait c'est un fork parce qu'il y avait des petits soucis au niveau de l'évolution de Swagger Code Gen et donc la communauté a décidé de faire un, un fork, de travailler sur le support d'OpenAPI API V3 et puis de releaser beaucoup plus fréquemment. Donc là on est sur des releases toutes les 15 jours et du coup euh, euh, c'est devenu un projet un peu plus communautaire que Swagger Codegen. Donc si je reviens à Unblue, nous ce qu'on a fait, donc on avait ces deux choses que j'ai montrées, et donc moi ce que j'ai commencé par faire, c'est euh, au lieu du, du fichier JSON qu'on avait, je génère maintenant le fichier OpenAPI euh, dans le bon format. Et ça, ça nous donne accès à tout l'écosystème, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que l'écosystème est impressionnant, donc par exemple Postman qui est une application qui existe, hop, je peux lui donner, et comme ça on a nos collections qu'on peut appeler pour tester, c'est toujours bien. On peut générer du code, ça c'est le OpenAPI Generator, on peut faire de la Breaking Change Detection qui était un peu notre use case à la base. On veut voir si nos évolutions cassent ou pas d'une version à l'autre. Donc ça on peut le faire avec cet outil. Et puis on pourrait aussi nous aussi passer à Swagger UI plutôt que notre, notre site statique HTML. Euh, ça sera peut-être euh, une des prochaines, des prochaines étapes. Pour le versionning, j'avais aussi dit que c'était un peu nos sujets, on fait rien de particulier, on a des versions 1, 2, 3, et puis en fonction des versions majeures d'Unblue, on a le droit de, de casser des choses, mais si on casse des choses, il faut faire une v3, et on veut continuer à supporter la v1 pendant au moins une version majeure. Si on casse quelque chose, ben voilà, on va introduire une v3. Et ça, pour ça, on sert aussi de pour gérer ça, puisqu'en en fait, on est capable de générer le, la version courante, donc là, une v2, euh, en ce moment, euh, à partir d'Unblue 5, et à partir de cette spec, on va venir générer une petite façade sur notre serveur et puis euh, un test, un client de test qui utilise Assured de manière similaire à ce que j'ai montré tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on prend notre Blue 4, donc la version précédente, là-bas, la version principale, c'était V1, et celle-là, on peut aussi venir la plugger dans notre Blue 5, avec, par contre, là j'ai mis en gris le petit rectangle, il va y avoir un petit travail pour, au niveau de la compatibilité pour gérer les objets qui sont plus compatibles. Mais du coup, ça nous a aussi solutionné ce use case de backward compatibilité de nos API. Voilà, du coup, les 15 minutes sont passées. Euh, je vous remercie de votre attention, et puis je peux prendre quelques questions. Oui alors là, c'est un autre petit outil là que j'ai montré, donc il faudra reprendre les slides qui sont en ligne. C'est en fait un outil qui compare deux specs et puis qui te dit bah là, ça, ça casse, ça, ça casse pas parce que la méthode a été enlevée ou parce que le paramètre obligatoire a été modifié et ainsi de suite. C'est un outil séparé là, du coup, que je n'ai pas montré parce que le temps est trop court. Mais en fait, ce qui est bien, c'est vraiment l'écosystème et que tout le monde travaille sur un outil de Breaking Change Detection plutôt que chacun fasse ça à sa sauce. Quoi. Une autre question Voilà, bah sinon je vous remercie.